Charlie! Quoi? J'ai besoin de ton aide. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh! Il est beau ton scooter! Oui, je suis en train de le décorer pour le défilé de couleurs. Tu veux m'aider? Oui! <rire> oh! Qu'est-ce que je peux prendre? Tout est là à toi de choisir. Oh, ouais! Euh... Oh ah, ça, c'est drôle! Mec! <rire> Tu sais ce que c'est? Ah oui, avec l'accent. Oui. On peut l'installer? Bien sûr! Pouette-pouette! Ouais pouet On fait de la musique! Ouais! Et maintenant, euh, euh, <rire> le ruban! Oui! Violet comme moi! Oui, violet comme toi, bonne idée! Oh, ouais. ça va être joli! Ah, oui, ça va voler au vent! Ah oh, oui! Oh, oh non, il est ça te Non, euh... Oh mais qu'est-ce que c'est ça oh, Devine. Euh, des autocollants. Oui, exactement. Oh, Lequel euh, tu veux euh, J'aimerais que tu places euh, le papillon rose. Ouais. Euh, la fleur rouge. Mm -hmm. Et le canard rose. Ouais. Oh canard rose, canard rose, canard rose. Oui, je l'avais déjà. <rire> ah, oh, ça va être joli. Ouais. une super équipe, toi ouais. et moi. Ouais. Je pense que je vais être obligée de t'amener au défilé! Ouais. Hey. Regarde ce que j'ai pour toi! Oh là là, il est magnifique! Oui. Merci, Madame Bonne. Oui, attends, j'ajoute un canard rouge!